Salut à tous, allez c'est parti pour un petit expresso, cette semaine beaucoup de jeux de plateau, une petite déconvenue au niveau des sorties, et puis ben pour une fois, une absence. Allez c'est parti Et on commence par un errata, parce qu'il m'arrive de dire de la merde, et quand je dis de la merde, ben, c'est pas bien, il faut euh, le dire. Bon alors ça n'a pas été enregistré de façon temporelle en même temps que euh, l'Expresso, mais on voudrait pas, mais c'est important. Quand je vous parle du code promo euh, 10% de Pierrot sur qui commence, euh, attention, ça ne concerne pas les livres, parce que c'est illégal, et euh, en l'occurrence les codex. Euh, ben, ça compte comme étant un livre, donc euh, les 10% comptent pas sur les codex. Voilà, je suis un gros con et euh, j'ai pas fait gaffe. Donc quand je vous fais la super annonce en me disant ouais le codex à moins de 20 euros, enfin le supplément codex à moins de 20 euros, eh et ben je dis de la merde. Voilà, tout simplement parce que ben, un codex c'est euh, TVA 5% et donc ben, mon code promo il ne peut pas s'additionner à ça, c'est illégal. Et puis une deuxième chose chez Games, il y a également une partie euh, VPC. Alors, vous regardez la référence sur qui commence et quand il y a marqué VPC, euh, là aussi, le code ne s'applique pas. Là aussi, c'est tout à fait euh, normal, mais vous inquiétez pas, la plupart du temps, ça ne touche pas euh, les méga nouveautés. Hein, vraiment, les trucs qui viennent de sortir, c'est plus des choses très confidentielles. Voilà, c'était juste pour euh, préciser ça. M'excuser parce que, ben voilà, des fois, euh, je pense pas à ce genre de choses. Et puis, euh, et puis ben le magasin m'a dit, écoute, ça serait bien que tu fasses... Euh, tu fasses un, un petit message parce qu'il bah, y a des règles et qu'il faut les respecter et que eux s'attachent à les respecter. Et puis que en face, bah, naturellement, vous vous posez la question de pourquoi le code n'a pas marché. Bah, c'est tout simplement parce que des fois, bah, je parle plus vite que je ne pense. Allez, on reprend une vie normale. Et on va commencer avec les sorties de Games Workshop. Et puis, bah, cette semaine, c'est le grand vide. Bah ouais, une fois n'est pas coutume, ma foi fois. Que se passe-t-il ou pas Est-ce qu'il y a déjà eu des semaines où rien ne sortait Absolument rien Il n'y a pas de souci. Allez, on passe au jeu de plateau. Et on commence avec Tsukuyumi, la chute de la lune. Vous allez voir, il y a une histoire de gros dragon blanc. Ce sera distribué en France par Don't Panic Game. C'est un jeu euh, avec de multiples factions qui auront de multiples profils, soit très scientifiques, soit très bourrin, soit un peu samouraï shinobi. C'est dans un, un avenir assez futuriste où la lune s'est cassée la gueule sur la terre, rien que ça. Et puis ça a réveillé les kamis qui dormaient à l'intérieur, donc c'est d'inspiration un peu japanisant. Euh, L'idée euh, principale c'est euh, d'aller poutrer en fait le Camille hein, euh, le dragon blanc qui est euh, au centre qui s'est craché euh, qui, euh, qui est sur la lune euh, La lune est tombée sur la terre. Hein carrément. Euh, donc l'idée principale c'est d'aller en fait poutrer euh, le type d'en face et en l'occurrence ce Camilla. là. Euh, mais bien sûr vous jouerez jusqu'à quatre personnes et puis ben, vous serez confronté soit à des altercations entre vous, soit, euh, soit à vouloir euh, obtenir euh, le même objectif. Au début de la partie vous allez tirer euh, différents types d'objectifs en fonction de la faction que vous allez jouer, vous aurez la possibilité de remplir en fait euh, ces missions, euh, soit en étant euh, très bourrin, soit en étant un peu plus stratège ou un peu plus subtil ou un peu plus dans euh, la gestion euh, de l'économie euh, voilà, euh, du coup c'est euh, à la fois asymétrique euh, et puis euh, très diversifié euh, dans, euh, dans la façon dont vous allez jouer vos parties, on nous promet pas une partie euh, identique bien entendu elle devrait durer environ entre 120 et 180 minutes et puis en plus de cette boîte il y a tout un ensemble de packs d'extensions qui vont sortir puisque bien entendu tout ça, ça sort d'un KS donc vous imaginez qu'il y a plein de petits add-ons avec des nouvelles factions à découvrir, des nouvelles possibilités. Ce qui est intéressant c'est ce plateau en tuile qui va permettre de moduler comme ça les expériences. Voilà, on verra, je m'y suis un petit peu intéressé, euh, j'espère pouvoir vous le présenter bientôt. Allez, sinon dans le même style, on aura la sortie en français de Daimyo, qui est un jeu qui se passe dans un futur proche, après un cataclysme, tout est à reconstruire. C'est un jeu d'influence qui se passe dans les archipels japonaises avec des mécanismes assez intéressants. Notamment la possibilité de pouvoir, enfin de devoir en l'occurrence, lancer des dés de couleur. Et puis en fonction des couleurs et des valeurs de dés que vous allez prendre, vous allez pouvoir ainsi déclencher des actions sur un plateau. Que vous avez un plateau de joueurs qui vous est personnel et puis en fonction de la couleur vous pourrez déclencher tel type d'action, soit des actions offensives, soit des actions de civilisation, soit des actions de, de ressources. Et puis bien, bien entendu la valeur qui est sur le dé vous permettra également d'améliorer ces actions et de les diversifier. Voilà, Daimyo, ça reste assez, assez intéressant. Je sais pas, ça m'intrigue. Bon, forcément, moi je suis très sensible à tout ce qui est japanime et, et, et, et jeu autour de l'univers des Shugun. Donc là, ben, forcément, je suis attiré par le packaging. Ça a l'air quand même assez dense. Euh, je pense que c'est assez, euh, assez euh, euh, comment dire, complexe, hein, il va falloir quand même un petit peu s'accrocher, mais euh, il risque d'y avoir de, de, pas mal de diversité de jeux et puis euh, pas mal euh, de diversité dans la conclusion euh, de la partie. Donc voilà, à s'y intéresser, en tout cas si vous euh, vous euh, passez le pas, n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire. On notera également la sortie d'une extension pour euh, Histoire de Peluche. Je reviens pas sur la présentation d'Histoire de Peluche parce que c'est un jeu qui a été euh, extrêmement... enfin euh, euh, qui, qui, qui a créé le buzz lorsqu'il est, lorsqu est sorti. Hein. C'est un, un livre-jeu en fait hein, euh, euh, qui est euh, associé au fait que voilà, on se raconte des histoires aux enfants. Alors, on tournait les pages et puis c'était des chapitres de la partie. Puis à chaque fois qu'on tournait une page, on avait un plateau bien défini. Euh, c'était super bien fait, c'était une super expérience ludique. C'était euh, les peluches qui vivaient cette aventure et euh, qui devaient euh, protéger, euh, à l'époque, je crois que c'était une petite fille. Quoi qu'il en soit, cette petite fille, elle a grandi. Aujourd'hui, elle a euh, un petit frère. Et donc, euh, ben, dans cette nouvelle série d'aventures, vous allez pouvoir intégrer euh, deux nouveaux personnages une licorne et puis un mec un peu plus un peu plus balèze et musclé. Alors attention, c'est à associer un, euh, au jeu euh, original, puisque là c'est une extension qui va nécessiter le jeu original. Et donc eh ben, à ces deux personnages vous allez devoir associer euh, le petit lion, euh, le petit euh, il y avait un petit cochon, il y avait un petit lapin. Enfin bref, voilà les personnages euh, originels de euh, Histoire de Peluche. Euh, est-ce que ça va vraiment intégrer de nouveaux euh, mécanismes nécessairement puisqu'il y a de nouveaux personnages euh, Mais est-ce que ça va totalement révolutionner euh, le genre Je ne pense pas. Je pense que c'est à réserver à ceux qui ont vraiment kiffé le jeu, qui éventuellement l'aurait fait avec un enfant euh, à un âge convenable et puis qui voudraient euh, euh, revivre de nouvelles aventures. Voilà, histoire de peluche, le nouvel add -on. On va passer au JDR avec Nautilus hein, et un très très beau pack euh, qui nous est euh, proposé. Euh, avec Nautilus, on vous euh, propose de partir bah, tout simplement dans l'aventure de l'univers euh, de euh, Jules Verne hein, et du 20 milieu euh, sous les mers. Euh, donc là, on va avoir euh, de mémoire un livre de jeu campagne. Je regarde mon petit euh, mon petit pense-bête, euh, un livre de jeu de la campagne. Pour la version que je vous propose, il y aura un très très bel euh, étui. Un écran de meneur. C'est un système de jeu qui est basé sur du euh, D10 et puis il y aura cinq euh, euh, livrets euh, de personnages. Euh, au niveau euh, des possibilités d'incarnation, elles sont vraiment multiples, hein, puisqu'on peut être soit sur du baleinier, soit sur du scientifique, soit sur du soldat euh, pur et dur. Euh, attention, euh, on ancre vraiment l'aventure sur 20 milieux sous les mers, donc Veillez à ce que euh, le MJ soit euh, déjà lu hein, cet ouvrage, euh, soit, euh, voilà, soit quand même accoutumé avec, euh, avec cette aventure-là. Il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, lu d'autres ouvrages de Jules Verne, mais par contre d'un milieu sur les mers, il faut absolument euh, l'avoir euh, au moins survolé une fois. Euh, bien sûr, hein, on se retrouve avec un monde sous-marin, avec des monstres tentaculaires et avec... Bah, la possibilité de se déplacer avec des sous-marins, ça a l'air quand même assez accueillant, et puis ben, maintenant il faut se libérer des carcans, c'est un petit peu comme on l'avait dit avec Alien, certes quand vous jouez à Alien, vous attendez à croiser euh, un xénomorphe. et ben, là vous allez sans aucun doute croiser des gros cachalots ou euh, euh, des gros calamars, mais euh, ben, faites place à votre imagination, et puis explorez au mieux cet univers absolument fantastique, ça s'appelle Nautilus, et c'est en JDR pour très bientôt de façon un petit peu plus, euh, pas forcément anecdotique, mais on va dire en wait and see, euh, on va avoir la sortie d'un jeu de rôle Warhammer 40k qui s'appelle euh, Wars and Glory, euh, qui est édité euh, par ceux qui s'étaient déjà intéressés à Warhammer, hein, ils avaient déjà sorti une édition euh, de Warhammer, là ils s'attaquent à Warhammer 40k. Alors bien entendu euh, il y a plein de promesses, hein, il faut stopper l'horloge du jugement dernier, euh, on sait pour l'instant, en tout cas moi je sais pour l'instant peu de choses, si ce n'est que la couverture m'excite profondément et puis euh, ben pourquoi pas euh, faire changer euh, la vie <rire> de Nicolas sur cet univers, je sais qu'il ne veut pas y mettre les pieds mais là c'est un JDR donc j'espère bien euh, réussir à le piéger. Voilà, vous l'avez compris, vous aurez euh, des nouvelles euh, de ce jeu de rôle sur la page, on va s'y intéresser dès que ce sera euh, disponible. Je pense qu'on explorera au moins euh, le livre de base, euh, je le prendrai parce que rien que pour la collection ça doit valoir le coup, pour le fluff ça doit être très intéressant. Et puis si je réussis à les piéger, je leur fais euh, jouer une partie d'initiation, le JDR Warhammer 40k c'est pour très très bientôt, à la fois en commande et à la fois sur la page. Allez, le petit coup qui pince et qui fait mal aux corones, les amis, c'est euh, l'annonce euh, qui avait été faite sur un éventuel Raider euh, X-Wing V2. Euh, ça fait longtemps qu'il traîne à la fois chez mon partenaire Philibert et puis euh, dans d'autres magasins. Euh, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question et du coup, je suis allé un petit peu euh, gratter euh, le sol et j'ai pris quelques contacts euh, à la fois chez Asmodé et à la fois chez FFG. Et dans les deux cas, j'ai eu la même réponse. Pff, no way Voilà, donc euh, ça ne m'a pas l'air d'être dans les plannings. En tout cas, pas pour les six prochains mois, euh, assurément. Euh, certainement pas pour la fin d'année. Et tout simplement, l'information, la dernière information que j'ai, c'est que bah, de toute façon, il n'y a aucune commande qui a été faite de production. Hein, une commande de production qui a été faite de la part de FFG pour ce vaisseau. Quand je parle ici de FFG... Je parle de FFG.com, FFG US, FFG World ok alors on savait que les américains euh, avaient stoppé en fait la production de ce vaisseau en v2 parce que aux états unis paradoxalement ils en avaient beaucoup en v1 alors que nous euh, ça avait été la chasse hein, lorsque la v1 avait été déstockée notamment chez philibert euh, je sais que vous avez été nombreux à vouloir le prendre et puis à, malgré tout ben, avoir raté le coche parce que les stocks se vidaient très très vite mais aux états unis euh, ils en ont eu beaucoup sur les bras et euh, ça a été vraiment chaud pour eux euh, de, de diffuser ce dernier vaisseau, et donc ils ont décidé de ne pas lancer la production. Bien entendu, derrière, les autres pays ont été impactés, production euh, n'étant pas commandée en Chine, ben pas de vaisseau, donc pas de V2. Alors, je dis pas que c'est mort, je dis pas que ça ne pourrait pas euh, changer, euh, mais de toute façon vous êtes très nombreux à ne pas avoir réussi à avoir le kit euh, de, de, de, de V2 non plus hein. donc euh, c'est bien d'avoir le vaisseau mais si vous n'arrivez pas à avoir le kit ça n'a pas vraiment de sens pour les kits j'ai pas de nouvelles non plus en tout cas ce qui est vraiment sûr c'est que celui là euh, ben, si je me suis trompé ou mieux il arrivera 2022 mais on n'y comptez pas de trop je pense que là on est parti pour la ralésienne. Donc euh, bah voilà, rest in peace euh, Raider en, en X-Wing euh, V2, je suis euh, désolé. Ah oui, sinon euh, je peux pas m'en empêcher, vous avez vu les annonces. Zombicide au pays des cowboys. voilà. Je pense que Zombicide c'est bientôt euh, Martine. Martine à la plage, Martine fait un gâteau, Martine fait du poney. Zombicide cow-boy, Zombicide dans l'espace, Zombicide dans le Moyen-Âge. Zombicide Pepperoni, Zombicide euh, euh, monte en Ferrari, euh, Zombicide va faire des courses à carouf, euh, Zombicide se promène dans un champ, Zombicide. Allez, on va faire un petit tour du côté du Kevin Olin avec un KS sur Defcon One de nos amis de Insynchrone. Donc vous avez euh, toujours voulu euh, refaire euh, la guerre froide. Donc bah, du coup, un sacro de game. Euh, le créateur notamment hein, de Fief et de Mare Nostrum. Autant dire une, une belle boîte de pros. Moi, je, les avais, je vous avais présenté u -Boot. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, on, avait, on avait fumé toutes les boîtes à l'issue de ces, cette présentation. C'est vrai que maintenant, c'est un jeu qui est difficile à, à trouver. Qui avait fait également l'objet euh, d'un KS. Donc ils ont réalisé euh, un rêve avec Defcon One. Defcon One, c'est un jeu de stratégie où vous allez prendre le contrôle de 1 à 5 nations euh, ou blocs de nations hein, qui vont s'affronter pour pouvoir euh, réaliser des objectifs qui seront secrets. Chacune des factions est asymétrique, hein, que ce soit au niveau de ses troupes, de ses cartes, de ses missions, de ses objectifs et de ses technologies euh, qu'il peut euh, maîtriser. Et chaque faction euh, va euh, se jouer euh, vraiment de façon différente, ce qui est toujours un hein, plus pour la rejouabilité, c'est ce que je vous disais hein, dans les jeux euh, précédemment euh, présentés. Pour ce qui est du déroulement euh, d'un tour, vous allez pouvoir faire une grande diversité d'actions. Euh, faire des recherches pour améliorer euh, vos troupes ou trouver des nouvelles technologies, euh, influencer euh, des pays euh, neutres pour euh, soit les déstabiliser, soit les prendre sous votre contrôle, attaquer les zones adverses, et puis ben, vous pouvez même vous lancer dans la conquête spatiale. Autant vous dire tout de suite que Defcon 1, c'est un jeu qui sera euh, très complet, du coup très exigeant aussi, et puis que en ce qui concerne le matos, il retranscrit très bien le côté graphique, de l'époque des années 50, hein, chaque joueur va avoir son plateau de faction avec plusieurs dizaines de Meeple qui vont correspondre à vos troupes au sol ou maritime ou vos lance-missiles nucléaires. Donc pour la proposition de Kevin, bah c'est simple, il hein, n'y a qu'une seule boîte avec une extension hein, qui vous sera offerte, on sera à 84 euros en euh, frais de port euh, compris et euh, eh ben, il m'a juste dit euh, de vous passer un message, euh, il sera pas disponible dans l'immédiat parce qu'il est parti envahir l'Afghanistan avec ses chars russes, <rire> faudrait qu'il relise l'histoire parce que je crois qu'il va avoir une sacrée déconvenue. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Vous avez compris, que c'est de plus en plus difficile euh, dans la situation actuelle. Covid, Brexit, euh, bordel international, UPS en rade, euh, de nourrir l'expresso. Mais on s'accroche comme des petits loups qui veulent avoir euh, bah, une relation avec vous, un échange avec vous de façon hebdomadaire. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et à vous dire à très bientôt, à la semaine prochaine, au plus tard, pour un autre expresso. Allez